Hello ponies, c'est Lucy Hearts Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Woodbox de ce mois-ci Donc, en revenant de Bordeaux, je vais vous faire raconter une petite histoire, en revenant de Bordeaux, je suis allée dans la boîte aux lettres et j'ai découvert la bête La petite bête Et oui, donc je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans, que je vois pas si j'arrive à trouver le sens... Voilà, j'essaie de pas tout faire tomber. Voilà, donc vous avez un peu vu ce que j'avais. Évidemment, j tout fait tomber. Voilà. Donc on va commencer le petit unboxing. Donc euh, voilà, on va découvrir le petit livret qui est aux couleurs euh, de Death Note et qui a le Thème Bad Guys, comme vous pouvez le voir en bas. Et donc Death Note c'est un petit manga que j'avais déjà regardé une fois, un ou deux épisodes je crois Mais je crois que je n'avais pas continué, pourtant j'avais bien aimé Donc euh, voilà, alors il y a évidemment l'édito, les, les petits voteurs en photo Les précédents Woodbox je crois, oui c'est ça Après, alors, ça je crois, enfin c pas... non c'est pas ça, c'est la Mega Woodbox de ce mois-ci Évidemment en me connaissant je ne serai absolument pas prise en photo. Donc après on va découvrir le reste ensemble. Alors donc on va commencer par le premier produit. Donc nous avons je crois. Oui c'est ça, je crois, des petites baguettes Street Fighter Ou Street Fighter, enfin bref. En Street Fighter tout coup. Qui est pas mal, Attends, attendez, je vais lire. Comme ça vous pourrez voir un peu plus le petit dessin qu'il se trouve sur les baguettes, Bien, évidemment. Je sais plus comment il s'appelle, ce cas, je le. Ah, je sais plus, j'ai déjà joué à Street Fighter, mais j'arrive pas à me souvenir de tous les noms. En tout cas, voilà. Les petites baguettes. Si je veux manger chinois, je pourrais utiliser ces baguettes. Elles sont très jolies. J'arrive pas à retenir le nom de ce personnage là. Ah, j'arrive pas. Donc, donc, donc, donc, qu'est-ce qu'on va voir Évidemment, le petit pin. Le petit Pins. Voilà. Par contre, je ne sais pas du tout quel est le personnage sur Dans ce Pins, évidemment. J'ai fait tomber. De toute façon, vous me le direz en commentaire. Voilà. Et toi, Luna, arrête de faire les bêtises. Et oui, il y a Luna qui est là avec moi pour l'unboxing. Un Morpiane. Toi, je vais te montrer... vous inquiétez pas, je vais vous la montrer après. Donc, on continue. On continue avec le plus petit. Alors, qu'est-ce que ça peut être Un produit pirate des Caraïbes, de ce que je vois. Voilà. Oh je vais l'ouvrir, on va voir ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Déjà, on a un petit sac, c'est sûr. Et je me demande bien si quelque chose tout le temps. Alors, elle est là. Non Non, c'est une, une pièce Oh c'est un, énorme Une pièce pirate des Caraïbes, quoi Ça oh, c'est énorme Je comprends pourquoi c'était un peu lourd. Donc Salazar Revenge. Donc, je sais pas si c'est pas le nouveau pirate des Caraïbes, le nom. Hey, en Luna, arrête d'embêter mes baguettes. Donc on va, on va voir la voilà, petite figurine, je crois que c'est ça, ouais. Alors, suron. Figurine. Donc ça doit être le seigneur des Anneaux mais me demandez pas trop parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu le seigneur des anneaux. Je m'en souviens plus du tout. En tout cas, écrit suron je crois. En tout cas, j'ai plus du tout de souvenir euh, le Seigneur des Anneaux. Pourtant, je crois que j'ai vu dû de voir 2-3 trucs. En tout cas, voilà, elle est très jolie quand même. Elle est très, très, très jolie. Je la sors de son petit emballage. Voilà. Elle est pas mal. Franchement, elle est franchement jolie. Moi qui suis pas forcément fan des figurines pop, là, je la trouve jolie. Franchement, je la trouve très, très belle. Elle va rejoindre mon petit décor. Peut-être que je vais le mettre maintenant. Attendez. Hop là. Je vais mettre son petit décor. Je ne sais pas si on voit bien... Voilà, voilà, il y a mes mangas. En tout cas, Luna, qu'est-ce que tu fais Bon regardez la. Regardez la bestiole. Regardez-la. Elle est tranquille, elle s'installe. Luna, j'ai pas fini. Est-ce que tu peux sortir de là Hein Morpionne Je vous jure bien Je vous jure. Allez Luna toi, même si tu ronfles, je m'en fiche. <rire> Donc voilà, maintenant le petit booster. Alors, ouh, Dragon de Z, Dragon de Z, Dragon Ball Z. Regardez, dans bon, son petit emballage, je vais le défaire Où est l'ouverture, please? Où est l'ouverture Ah, là Je tout à l'envers. Donc Hop, hop, hop On va découvrir le t-shirt ensemble Je me lève bon, Hop Waouh, C'est Vegeta Ah ouais Ah ouais, il est beau ce t-shirt quand même Regardez Notre petit Vegeta de Dragon Ball Z Et oui, bah oui, ce que Dragon Buzz Z je connais hein. Et oui, je beau être une fille, je connais. En même temps, je l'ai regardé quand j'étais toute petite. J'avais regardé les. Je crois quand Sangone était petit. Enfin bref, je sais que je regardais ça quand j'étais petite. Donc, où est le petit livret Je l'ai mis. Là. Alors, voyons voir. Le petit livret. Donc, on évidemment, on a eu. Euh sauront. Donc apparemment, ça serait le méchant du Seigneur des Anneaux, d'après ce que je vois. Après, il y a, évidemment, il y a le petit t-shirt de Vegeta. Pièce officielle exclusive de Pirates des Caraïbes. Voilà. Les petites baguettes officielles de Street Fighter, apparemment. Et... Euh... Apparemment il s'appelle Bane celui là Je sais pas dans quelle œuvre il se situe Donc euh, n'hésitez pas à me le dire par commentaire Alors Donc ah oui il y a le site référence de culture. ouais. Donc voilà si vous voulez Il y a un petit code si vous voulez avoir moins 25% Sur la woodbox je crois que c'est ça Ouais En gros vous pouvez avoir 25% Sur le site avec le code qui se trouve là donc ils n'étaient pas à faire pause pour pouvoir le noter. Par contre, il ne marchera qu'une fois, évidemment. La petite pub de My Hero Academia. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le vois, ce petit manga My Hero Academia. Parce qu'il a l'air pas trop mal. J'avais mon cousin qui le lit. Donc euh, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite unboxing vous aura plu. Évidemment, il y a Luna qui m'a accompagné pour cette unboxing. Vous en faites pas, un jour il y aura un unboxing spécial pour Luna. Vous en faites pas. Donc restez à l'écoute. <rire> Sur ce, je, je vous dis bonne journée à tous ou bonne soirée. Laissez un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Partagez-la, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer de, de, la petite cloche de notification pour euh, savoir quand est-ce qu'une est de mes vidéos euh, sort. Et aussi, je tiens à vous dire que j'ai pas mal de projets en tête, donc euh, j'ai plein plein plein de, de jeux à faire, donc euh, vous en faites pas. Donc, ne euh, vous en faites pas, la chaîne sera pas morte d'ici, euh, je sais pas, 2-3 moi, mois, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours euh, de l'activité, même si euh, pour le moment, j'ai peut-être pas forcément d'abonnés. Mais bon, je le fais parce que j'aime ça, franchement, euh, après, euh, le fait d'avoir plein d'abonnés ou pas, euh, ça m'est égal complètement. Tant que euh, je fais ce qui me plaît et qui peut plaire à d'autres, je suis bien heureuse. Sur ce, bye bye, c'était Lucy Heart Gaming. Ciao